Voici comment préparer deux macros pour votre correction dans Word. La première macro vous permet d'ajouter un commentaire et la seconde de surligner les fautes de français. La méthode à suivre est d'enregistrer chacune des macros. Dans l'onglet Affichage, on sélectionne le bouton Macro, Enregistrer une macro. On lui met un nom, exemple commentaire. On sélectionne que c'est une commande sur clavier et on appuie sur les touches de la commande, exemple ALT F2. Une petite icône s'affiche à côté de la souris, indiquant que l'enregistrement est en cours. On sélectionne un bout de texte, on clique sur l'onglet Révision, on clique sur le commentaire et le commentaire s'affiche. On retourne arrêter l'enregistrement de la macro et voilà. À partir de maintenant, à chaque fois que je sélectionne un bout de texte et que j'appuie sur la touche Alt F2, le commentaire s'affiche automatiquement. Pour la seconde macro, on procède de la même façon. Cette macro sert à identifier les fautes de français. Dans l'onglet Affichage, on sélectionne le bouton Macro, Enregistrer une macro. On lui met un nom. Dans ce cas, « Correction », on sélectionne que c'est une commande sur le clavier et on appuie sur les commandes « Alt F3 ». Le petit logo s'affiche à côté de la souris indiquant que l'enregistrement est en cours. On sélectionne un bout de texte, on fait un clic droit sur la souris, on sélectionne l'outil de surlignage, on choisit la couleur de son choix et on peut aussi mettre le texte en italique. On arrête l'enregistrement et voilà, la macro est complétée. Dorénavant, en sélectionnant un bout de texte, on fait Alt F3 et les fautes pourront être identifiées de cette façon.